Euh, bonjour à tous, je suis très content d'être ici parce que justement euh, j'ai un gros problème depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a énormément de gens qui confondent performance et écologie et je vois énormément de gens sur Twitter qui me disent j'ai rendu mon, app mon application plus performante donc elle est plus écologique. Bref. L'idée du Rafale c'est super simple, c'est qu'au fait euh, c'est à peu près, c'est une métaphore sur le numérique parce qu'un Rafale c'est peut-être l'avion qu'on a le plus performant euh, en France, surtout en aviation. Le Rafale, c'est un avion qui peut aller jusqu'à 2222 km heure, c'est pas mal. Il est ultra high-tech, il arrive à couvrir une zone de 1600 km², donc c'est vraiment performant. Par contre, quand on regarde un tout petit peu, vous voyez sur l'image, il y a un sorte de machin euh, devant le, co euh, le cockpit, je vais y arriver. Et au fait, le truc, c'est pour récupérer de l'essence en l'air. Du coup, on se dit, mais pourquoi il a besoin d'essence enfin, pourquoi Est-ce qu'il a besoin de... Dé... Enfin, c'est super cool d'avoir de, de l'essence envoyée par notre avion, mais en fait, il peut pas faire autrement. Le Rafale, euh, il faut savoir qu'il a un réservoir de 5800 litres de, dessus, et qu'en fait, si vous calculez euh, en consommation, il fait en consommation, on va dire, de kérosène, ça lui fait une consommation de 182 litres minute. Donc, un Rafale, c'est très performant, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas écologique. Bref. Qui je suis euh, Je m'appelle Romuald. Euh, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du code. J'ai fait, fait plein de trucs, j'ai fait de la BI, je fais beaucoup de PHP, de JS, euh, d'HTML, j'ai fait euh, beaucoup de SQL aussi pour la BI et compagnie. Je suis très à point sur tout ce qui est conception responsable, écologie et évidemment performance informatique. Je travaille actuellement à PIX, c'est une ESN qui est présente à Lyon, à Aix et à Paris. Et je suis référent lyonnais sur, euh, pour le collectif conception numérique responsable. C'est euh, ce euh, un collectif qui est euh, allié à grenati.fr. Du coup, on va parler écologie. Écologie c'est quoi ben, En fait, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est l'écologie. La phrase à retenir là-dessus, c'est vraiment la dernière, qui dit « Dans ce cadre, elle étudie les flux d'énergie et de matière qui circulent dans un écosystème. La matière, c'est très important. » euh, Je vous laisse lire la dev si vous voulez, mais je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ce qu'il faut vraiment penser en écologie, c'est vraiment qu'en fait il y a une interaction avec les matières qu'on utilise. Ce qui est plus complexe, par contre, c'est de trouver une vraie définition de la performance. La performance, tout le monde a son idée de ce qu'est la performance, mais pour trouver une vraie définition et avoir des vraies méthodes de performance, c'est très délicat. Par contre, il existe des normes. Il y a la norme ISO 25010, qui est la norme de la qualité logicielle. Donc en fait cette norme elle a huit types de tests à faire, vous avez des tests de compatibilité, des tests de déploiement, des euh, tests fonctionnels à mettre en place et aussi les tests de performance. Donc on peut se baser sur cet ISO pour nous faire comprendre ce qu'est exactement la performance d'un logiciel. La performance d'un logiciel du coup c'est basé sur le temps de réponse. Il faut que votre soft, votre logiciel, votre service web ben, réponde assez rapidement pour pouvoir passer ces tests. Il y a aussi des tests de capacité, il faut que votre logiciel puisse, euh, ben, puisse euh, résister à des tests de charge. Si vous avez un logiciel qui est au bout de trois utilisateurs et ben, down, c'est un peu dommage, faut il faut qu'il résiste vraiment à, à plusieurs utilisateurs et qu'il ait des tests de capacité. Ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est que dans les tests de performance, vous avez aussi l'utilisation de ressources. Donc un logiciel qui peut avoir un speed index de 0.2 ou qui est ultra performant, s'il si consomme 6 ou 7 serveurs derrière, ben en fait, du coup, il passe pas le test, donc il n'est pas performant. Il peut être rapide, mais il sera pas performant. Je vous dis ça parce qu'actuellement, euh, c'est un peu la mouise. On est dans un monde qui, qui voit pas au fait qu'on est, euh, qu est sur une planète avec des ressources finies et on consomme vraiment de plus en plus de ressources et d'énergie à essayer de faire fonctionner des trucs qui marchaient aussi bien il y a 15 ans en arrière en utilisant euh, 115 fois moins d'énergie. Je vais vous faire un petit état des lieux du coup sur ce qui se passe. Le truc c'est que le web consomme de l'énergie, déjà le web consomme de l'énergie ben, lorsque vous êtes sur votre smartphone, sur votre PC ou autre part, ben, vous allez déjà charger ce téléphone, là ça va utiliser de l'énergie. Lorsque vous allez contacter le réseau pour afficher une page web, vous allez aussi consommer de l'énergie. Lorsque vous allez justement avoir un serveur ou une VM qui tourne sur un serveur ou dans un centre de données, là aussi ça consomme de l'énergie. Et pour créer toutes les infrastructures de toute cette chaîne, ben vous allez extraire des ressources qui elles aussi consomment de l'énergie. Donc il y a vraiment de la consommation et de la surconsommation d'énergie à tous les niveaux ben, du web. En matière de ressources, il faut savoir que le web consomme des ressources. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite boîte aux états unis qui s'appelle Tesla. Ça parle à quelqu'un Tesla, au fait, ils ont averti le gouvernement américain qu'en fait ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour euh, les réserves de lithium qu'ils ont parce qu'en fait ça commence à devenir critique. J'ai un tableau sur les yeux qui est la durée de vie des réserves rentables justement de ressources. Vous voyez que le, le lithium, c'est tout, tout à la fin. Si on va dire il n'y a pas de pic d'évolution de lithium, il nous reste 400 ans de réserve de lithium dans le monde. Donc Tesla avertit qu'en fait on a des problèmes au niveau du lithium alors qu'il reste 400 ans de lithium dans le monde Le truc c'est que moi ce qui m'intéresse c'est l'antimoine. Vous connaissez l'antimoine Non Pas du tout ben, Ça tombe bien, moi non plus, avant. Ah bon. L'antimoine c'est l'élément 51 du tableau de Mendeleïev. C'est super simple à se rappeler parce qu'en fait ça fait penser aux pastis donc euh, c'est super cool, en fait c'est un élément qui était utilisé à l'époque pour les poinçons d'imprimerie c'est super solide, c'est une ressource qui est très très très dure actuellement on utilise l'antimoine dans tous nos systèmes euh, électroniques pour justement solidifier ça histoire que ça résiste aux températures, à la chaleur et à tout le reste ce qui est bon à savoir c'est que l'antimoine c'est utilisé partout ça c'est un schéma de, euh, du premier iPhone je crois et si vous regardez euh, la partie verte, non, c'est quatrième colonne, deuxième ligne, vous voyez un symbole SB. SB, c'est l'antimoine. On a de l'antimoine partout. On a de l'antimoine dans nos téléphones, dans nos PC et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous regardez la courbe de l'antimoine, le tableau a deux ans, donc il nous reste dix ans d'antimoine dans le monde et ensuite, ben, on, tout simplement, on n'en a plus, sauf si on arrive à le recycler. Il faut savoir qu'en matière de terres rares et de métaux rares, on recycle moins de 3% de ce qu'on a dans nos smartphones, nos voitures et tout le reste. Et il faut aussi savoir en information plus-plus, on a actuellement plus de puces et de cartes électroniques dans une voiture que dans un smartphone ou un PC. Bref, état des lieux, on continue. Euh, le nombre de requêtes pour le web augmente drastiquement. Il faut savoir qu'en fait, euh, en moins de 10 ans, ça a pris, vous regardez sur le mobile, ça a pris 311% d'augmentation euh, en termes de requêtes. Et en termes de poids, c'est encore plus drastique. Il faut savoir qu'on est passé d'un poids qui était euh, de quelques kilobytes à maintenant, en médian, on est quand même à 1,8 mégabit. Donc ça grossit de plus en plus. Ça grossit alors qu'en fait, on est censé avoir des technologies qui sont censées réduire ça et nous rendre, rendre tout ça plus performant. Tout ça, c'est sans compter qu'au fait, il euh, y a ce chiffre. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspondrait ce chiffre Non Ça tombe bien. 48%, c'est le nombre de personnes qui sont connectées dans le monde. On a déjà des problèmes de ressources, on a déjà des problèmes énergétiques, alors qu'au fait, il n'y a que 48% de la population mondiale qui est connectée et qui a accès à Internet. Donc c'est pas super réjouissant. Et euh, en France, je crois qu'on est à 80,4%. Il reste quand même 20% de personnes qui ne veulent pas ou qui ne sont pas connectées à Internet. C'est bon à savoir aussi quand vous développez un outil, parce que pas tout le monde a Internet. Et on a tendance à le croire. Il y a aussi euh, les nouvelles technologies. L'IA, l'IA, l'IA, l'IA. tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, mais en fait c'est ultra énergivore. Je ne sais pas si vous connaissez AlphaGo de DeepMind TheMind c'est une boîte qui a racheté Google, qui fait de l'IA, et AlphaGo c'est euh, la première IA, euh, enfin, l'IA la plus connue en quelque sorte. Et elle a battu l'Isadol qui était champion du monde de Go il y a quelques années en arrière, et du coup c'est une grosse victoire pour l'IA et c'était super cool. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que l'IA, lorsque l'Isadol était euh, contre cette IA, l'IA euh, AlphaGo coûte 25 millions de dollars je crois, et par seconde elle l'utilise entre 1200 et 2000 watts. L'issadol, quand il était en train de jouer contre l'IA, ben lui, il ne pensait pas qu'au prochain mouvement. Il pensait peut-être au café qu'il était en train de boire, il pensait peut-être à sa femme, à ses enfants et à tout le reste, et le cerveau humain, ça consomme juste ma boîte Il y a une sacrée différence entre ce que peut faire un humain et une IA. Il y a un programme aussi qui existe, c'est le programme k -Dogs. Il y a Google qui développe actuellement une IA pour faire de la recherche de cancer, contre le cancer et savoir qu'une personne est porteuse d'une pathologie ou pas. C'est super intéressant et c'est super bien et ça fonctionne grâce à l'IA, ils arrivent à se dire bah en fait, toi potentiellement tu peux avoir euh, tu es en telle phase de tel cancer et c'est pas mal, par contre il y a un institut Curie qui fait exactement pareil avec une meilleure précision avec des chiens avec les chiens, on n'a pas besoin de ressources, on n'a pas besoin d'énergie, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de tout ça, donc l'IA peut avoir un intérêt, sauf qu'en fait il ben, faut bien l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser n'importe quoi, et il y a des manières on va dire plus low tech euh, à prendre en compte que forcément faire du numérique tout le temps euh, ok, il y a la blockchain aussi. La blockchain, c'est un super sujet parce que, enfin, moi, j'adore la blockchain, la crypto-monnaie et compagnie, parce que c'est c'est un protocole qui nous permet justement d'avoir une vraie authentification de données de A à Z. On sait exactement ce qui se passe. Par contre, c'est aussi, surtout, enfin, je vais parler du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est ultra, ultra, ultra énergivore. Lorsque vous minez un Bitcoin, juste un bitcoin, c'est comme si en matière d'énergie vous consommiez 300 000 transactions avec une carte Visa il est estimé, j'ai les liens sur tous les slides je les partagerai, que le bitcoin consomme actuellement 0,23% de l'électricité mondiale donc c'est énorme, juste pour le bitcoin bon ensuite ça s'améliore, il y a des crypto-monnaies comme le Grinium, l'Ethereum qui sont en train d'arriver et qui sont en train de prendre en compte ces problématiques on a aussi le problème des applications mobiles euh, J'ai demandé une analyse à Green Spector, qui est une euh, boîte nantaise qui permet de faire des analyses justement en matière d'énergie. Euh, il s'est dit qu'en fait, l'application Netflix, en deux minutes de lecture, elle télécharge 100 mégas de données. Et elle crame ben, en une heure, elle crame un tiers de batterie. Vous regardez Netflix pendant trois heures, vous n'avez plus de batterie sur les portables récents. Tout ça, en fait, c'est pas super green en quelque sorte. Ça rajoute de l'obésiciel et ça nous fait changer nos smartphones parce qu'on veut toujours des batteries plus grosses, etc. etc. Il y a aussi un impact sur une même unité fonctionnelle, ça c'est toujours Green Spectre qui l'a fait, vous pouvez voir qu'au fait, euh, c'est les mêmes applications sur le sort Android de transport en commun. Elles ont la même unité, elles ont les mêmes unités fonctionnelles parce qu'elles font les mêmes actions en quelque sorte. Pourtant, quand vous regardez l'application de Marseille, qui est en haut, elle consomme vachement moins d'énergie que l'application de la RATAP et de Lille. Elles font la même chose, par contre, il y a des différences en matière d'énergie par rapport à la consommation et par rapport à la conception qui a, eu, euh, qu a été faite de ce logiciel. Il faut faire attention avec l'énergie, parce que l'énergie, euh, l'électricité, ce n'est pas équitable, et ce n'est pas une valeur qu'on va qu prend en analyse de cycle de vie, en éco-conception. Il faut savoir qu'en France, on a entre parenthèses la chance d'avoir du nucléaire, parce que c'est une énergie qui est très très bas carbone. Vous regardez le tableau actuellement, en rouge, c'est la France, en gris, c'est la Pologne, en orange, c'est l'Allemagne. Nous, en fait, en... Nord, en Napsis, c'est l'énergie qui est produite et en ordonnée, c'est la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère par justement euh, mégawatt-heure méga produit. On peut voir qu'en France, même si on produit énormément, on reste par mégawatt -heure, ben, aux alentours de 50 ou 70 grammes par euh, kilowatt -heure ou mégawatt-heure produit. En Pologne, par contre, c'est 10 fois plus. Lorsque vous allez avoir une application, si vous utilisez une application en Pologne, techniquement, avec l'énergie, elle va émettre six fois plus de gaz à effet de serre que lorsque vous l'utilisez en France. Donc l'énergie, c'est très... Il faut faire attention avec euh, cette, euh, cette métrix-là. Il y a aussi beaucoup de greenwashing sur l'écologie et les impacts. C'est qu'au fait, tout le monde nous dit, mais en fait, la problématique c'est les serveurs, c'est les serveurs, il faut arrêter les serveurs, il faut réduire les serveurs. Mais en fait, les serveurs, ils sont optimisés. Il y a des normes HRAE qui existent, il y a des normes qui permettent justement au centre de données d'être optimisé. Et, et l'impact est vraiment côté utilisateur. Quand vous regardez en matière d'énergie, de gaz à effet de serre, de ressources, de déchets et d'eau, l'impact, c'est le nôtre. À chaque fois qu'on change un téléphone, on crée de l'impact. À chaque fois qu'on renouvelle quelque chose, que nous, on, enfin, on s'achète une montre connectée, un deuxième écran ou qu'on change quelque chose, c'est nous qui créons l'impact. Le plus gros de l'impact, c'est vraiment l'utilisateur. Ensuite, il y a le réseau et ensuite, en dernier, il y a les centres de données. Ce sont des données Green IT de cette année, de 2019. Euh, ici, vous voyez les impacts, justement, la, le plus, gros, la plus grosse part des impacts, c'est lors de la fabrication du produit. Que ce soit en matière d'acidification des sols ou en matière de gaz à effet de serémie, ou en, de tout, c'est vraiment la fabrication. Plus vous allez acheter de produits, plus vous allez avoir d'impact effectifs. Euh, si vous voulez encore quelques informations réjouissantes, vous en avez pas mal ça c'est aussi des données Green IT, on sait que le numérique c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre et que ça évolue environ de plus de 10% par an, parce qu'on n'est que 48% dans le monde à être connectés et ben, ça évolue, il y a de plus en plus de monde qui sont connectés. En 2015, c'était 50 à 75 milliards de kilos de déchets électroniques. Il faut savoir qu'au Ghana, ben, en fait, on envoie tout là-bas et il y a leurs sols qui sont vraiment saturés, et qui sont vraiment pourris à cause de nous, parce qu'au fait nous on les recycle pas, on les envoie en Afrique, c'est super cool. Il faut savoir aussi que le numérique, c'est une ressource qui est non renouvelable. Une fois qu'on n'a plus de métaux, une fois qu'on ne peut plus produire nos appareils, ben en fait, euh, il ne restera qu'à les recycler si on arrive à le faire. Euh, L'impact, il est invisible. Regarder un film en HD via une box, via Internet, ça émet, on le dit bien, euh, en matière de gaz à effet de serre, autant que d'acheter un DVD avec l'emballage et la création du socle. Et ça, par contre, personne n'en a conscience, parce qu'on dit, bah, en fait, euh, c'est invisible, c'est du numérique. Il faut savoir aussi qu'un flux 4G consomme 20 fois plus d'électricité qu'une connexion à DSL. Ah, c'est un peu moins en 3G en 2G. Si vous voulez préserver votre batterie, vous arrêtez la 4G, vous passez en 3G, vous verrez, euh, vous allez durer beaucoup plus longtemps. Il euh, y a aussi l'impact d'un salarié par an. Par an, ça, c'est des données euh, de WWF. Euh, de l'étude WeGreen IT en 2018, donc l'année dernière, c'est 5740 kWh d'énergie primaire, 800 kg de gaz à effet de serre, 14 000 litres d'eau potable et 3 kg de déchets électroniques. Ça c'est l'impact moyen de tous les salariés qu'on a. Bref, c'est pas super cool. Généralement, quand on explique ça à tout le monde, la première action qu'ils ont c'est celle-ci. C'est pas ma faute, bah évidemment c'est la faute de la personne qui utilise, enfin, qui achète, c'est la faute des producteurs de smartphones, c'est la faute de tout le monde mais par contre c'est pas la mienne. Moi en tant que dev, j'y suis pour rien, qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça bah, En fait je suis vraiment vraiment désolé mais il n'y a qu'une réponse à ça, c'est si, en fait c'est notre faute et je vais vous l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est notre faute Parce que déjà il faut... Il faut expliquer que la performance c'est pas forcément green, il faut de la performance, sauf que quand vous faites de la performance ben, c'est pas forcément écologique Le premier truc à savoir justement par rapport à ça c'est le fameux plus de serveurs je suis passé dans pas mal de boîtes où quand vous aviez des problèmes le premier truc qu'ils disaient c'est au fait le script il est trop long, ça rame, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, on manque de stockage, mais en fait c'est simple, on sort sa carte bleue on signe, on a plus de serveurs, c'est invisible, c'est nickel, on a juste dépensé des sous mais mais voilà, le truc c'est que lorsque vous avez plus de serveurs, vous dépensez plus d'énergie. Lorsque vous avez plus de serveurs, vous consommez encore plus de ressources, parce que mine de rien, il faut les créer ces serveurs. Lorsque vous avez plus de serveurs, vous dépensez plus d'argent, parce que mine de rien, ben, ça se paye un serveur. Et du coup, ça augmente l'obésitiel. Bref, il y a aussi le cas du CDN avoir un cdn c'est une super bonne pratique franchement quand vous avez des clients aux états unis ben, il y a un cdn aux états unis c'est super cool par contre avoir un cdn alors que vous avez des clients franco français et qu'il y a trois personnes qui viennent sur votre site ben, tous les mois en france c'est stupide vous avez dupliqué de la donnée pour, vraiment pour rien et aussi le cas des nouvelles fonctionnalités euh, je ne sais pas si vous connaissez le pré render le pré render c'est super parce qu'en fait ça permet de charger euh, le rendu d'une page alors qu'on n'y a même pas encore accédé. Google fait ça sur ses pages AMP, ça fait que lorsque vous êtes sur mobile, que vous naviguez, ce qui se passe c'est que Google va télécharger toute la page alors que vous n'avez pas cliqué dessus. Le truc c'est que si vous cliquez jamais dessus, en fait vous avez, euh, vous avez téléchargé tout ça, le navigateur sait que vous n'avez pas cliqué dessus, donc il va le supprimer, donc euh, en espace de stockage normalement ils sont assez intelligents pour pouvoir régler ça. Par contre vous avez quand même toutes les interactions avec le réseau qui s'est pour rien. Donc c'est bien, c'est performant pour nous, mais c'est vraiment pas green parce qu'en fait ça ça utilise le réseau alors qu'on n'en a pas forcément besoin, il y a Vanilla JS aussi, euh, j'adore Vanilla, non je code maintenant plus que Vanilla, mais quand Vanilla est sorti, il y en a beaucoup qui, enfin, qui codaient quand Vanilla, donc le JS n'était pas compatible en quelque sorte, parce que c'était de l'egmascript dernière génération et c'était pas compatible avec les anciens navigateurs, du coup les gens ils changeaient le navigateur, vu que les navigateurs ramaient, ben ils changeaient le PC et ainsi de suite. Il y a certaines nouvelles versions de langages informatiques. Alors ça par contre, c'est super. Il y a des langages euh, pour des applications mobiles qui créent vraiment de l'obésiciel. Lorsque vous mettez à jour euh, un langage informatique, ben, le langage est plus gros, il, va peut enfin, il est plus performant, il peut être plus performant, mais il est peut-être plus lourd à prendre en compte parce qu'il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités dont vous n'avez vraiment pas besoin. Tout ça, ça crée de l'obsolescence logicielle ou des nouveaux obésiciels qui créent de l'obsolescence matérielle. Au fait, actuellement, on ne change plus de portable parce que ça ne fonctionne plus. Nos portables, ils fonctionnent, enfin, généralement, f... je ne sais pas, euh... ben, je ne me rappelle même plus quand j'ai changé de portable, parce est... enfin, si la dernière fois, c'était parce qu'il était pété. Mais maintenant, on change de portable tout simplement parce qu'ils rament et qu'ils sont lents. Les gens ne changent pas parce que, au fait, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils changent parce que, fait, le, le téléphone, il ne répond pas parce que les applications sont trop lourdes ou trop énergivores, ou qu'il ben, n'y a tout simplement plus de place sur leur téléphone. Du coup, on pousse aussi à la consommation numérique, nous, en tant que dev. Bon, je ne veux pas vous parler des euh, « ben, ben, prenez un forfait, je vous offre une Google Home Mini ou euh, un mobile offert tous les 24 mois ». Ça, ça pousse à la consommation euh, énormément, mais ce n'est pas le sujet. Nous, en tant que dev, on a plein de choses qui clochent, style euh, « Office 365 ». Lorsque vous avez Office 365, si vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionne pas, c'est super. Le truc c'est qu'avant Office, lorsque vous étiez sur Word 97 ou n'importe quoi, vous arriviez à faire une action même en mode déconnecté. Maintenant, on check la licence à peu près toutes les 10 secondes pour voir si vous avez une licence ou pas. Euh, Pokémon Go, c'est une super application, c'est la pire application qui existe parce qu'au fait, euh, si vous n'avez pas la dernière mise à jour, l'application ne se lance pas. C'est trop bien, ça fait que s'il y a une rupture de compatibilité avec une, une version d'Android, ben, du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de changer de téléphone pour pouvoir profiter de l'application. C'est super, c'est nickel. Franchement, pour vendre des téléphones, il n'y a pas mieux. J'ai mis la Xbox One parce qu'à l'époque, euh, la Xbox, ce qui se passait, c'est qu'ils voulaient sortir une console euh, toute connectée, donc euh, sans mode hors ligne et tout le reste. Ça n'a pas marché. Du coup, il y a Google qui s'est dit, ben, maintenant, on va sortir Stadia parce que tout le monde est à peu près connecté. Même si ce n'est pas le cas, ça marche mieux. Mais du coup, ben, on pousse énormément à la consommation énergétique là-dessus. Il faut savoir que Netflix, actuellement, c'est euh, 75% du trafic Internet. Je parle du trafic. Hein, c'est énorme. Ça a dépassé YouTube, ça a dépassé Pornhub et tout le reste, et tout le reste qui était euh, leader il y a quelques années en arrière. J'ai aussi parlé euh, de la box TV parce qu'en fait, il faut savoir qu'aussi, euh, c'est beaucoup plus écologique en termes euh, d'énergie et euh, d'électricité de regarder un programme TV via la TNT que via une box Internet. Le flux existant. Les mises à jour d'applications, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a énormément de nouvelles fonctionnalités pour nos dernières versions. Ce qui se passe, c'est qu'on force les gens à avoir une nouvelle fonctionnalité dont ils ne sont pas forcément demandeurs. Ils veulent peut-être juste une évolution corrective. Il y a Hop, qui est un organisme qui s'appelle Alta -al l'obsolescence programmée, qui essaye justement de demander une, distin une distinction entre les mises à jour correctives et les mises à jour évolutives. Une personne qui a un ancien smartphone, elle veut peut-être pas la mise à jour évolutive, elle s'en fout de votre fonctionnalité, par contre elle veut forcément être à jour et être euh, plus en sécurité. Il y a aussi le fait que, ben, en fait, on n'est quasiment pas possible de revenir d'une version précédente euh, avant une mise à jour. Il y a plein, plein de cas là-dessus euh, avec le problème des mises à jour, notamment avec Apple qui a été euh, en procès en Italie, Samsung qui est en procès en Italie justement avec le fait que lorsque vous mettiez une mise à jour avec la sortie des nouveaux iPhones il bridaient les fonctionnalités et le CPU pour que le téléphone rame, et il bridaient aussi la batterie pour que la batterie mette plus de temps à se recharger et se décharger plus rapidement. Ça c'est vraiment de l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que nous en tant que dev c'est catastrophique parce qu'on pousse réellement en disant "Mais en fait c'est limite vous mettez des threads slip tout le temps dans votre programme, ça arrête le thread, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, mais en fait l'utilisateur il, il voit que ça rame, donc techniquement il va mettre ça à jour, il va changer de téléphone. C'est exactement ce qu'ils font. Bref, le procès a été gagné en Italie, et en France, je crois qu'il y a Hop qui a fait un procès du même type. Et aussi l'infinite scroll. L'infinite scroll, c'est énorme, parce qu'il y a moins de pagination, c'est super, mais au fait le truc c'est que vu qu'on scroll, on télécharge, on télécharge, on télécharge, on télécharge énormément de choses. Ça fait énormément de données téléchargées. Si vous le regardez, il euh, y a Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, qui a fait une étude là-dessus et ils ont sont dit qu'en réduisant leur nombre de résultats de recherche sur la première page, ils arrivaient à réduire de 80% leur charge serveur. Ça fait que juste en passant par exemple de 15 à, 15, de 15 à 10 résultats ou de 20 à 15 résultats, ben vous réduisez drastiquement votre page serveur parce que les gens ils cliquent généralement sur les premiers, ils ne vont pas plus loin. Donc il regarde peut-être les cinq premiers, il clique sur les cinq premiers. En fait, ça sert à rien d'avoir plus de résultats. Vous avez, enfin, tout le monde a vraiment une, on a, on a tous, on va dire, quelque chose à faire sur toutes les applications concrètes. Donc avoir une pagination réduite. Dans si votre moteur de recherche ou si votre euh, plugin de recherche est performant, ben, c'est quand même mieux. On ne s'impose plus de limites. Évidemment, ben maintenant, il y a vraiment plus de limites. On a des SSD qui font plus de 100 terabits. On a de la fibre, de l'accès 4G, 5G qui va arriver, on a des CPU qui sont octopore, même octocore, pardon, même sur euh, smartphone, on a des trucs 16 euh, threads, 5 GHz, franchement, il n'y a plus de limites. Vu qu'il n'y a plus de limites, on en profite et on ne pense pas aux personnes qui, elles, justement, ont toujours ces limites. Et c'est ça qui est catastrophique parce que ces personnes qui ont toujours, qui ont toujours ces limites, ben, elles se sentent un peu grugées, du coup, elles veulent l'application que vous avez développée, mais pour ça, elles vont changer de matériel, elles vont changer de téléphone, de PC pouvoir profiter de tout ça il y a l'infini du cloud et des réseaux comme je le disais tout à l'heure euh, que ce soit Azure, google cloud aws et compagnie ben, ce qui se passe c'est que tout est infini on met sa carte bleue ben, c'est infini on voit même pas qu'il y a des limites la 5g c'est pareil au fait il va y avoir encore plus de réseaux encore plus d'informations qui va pouvoir transiter et nous ben, en fait on va pas limiter ça on va dire mais ben, en fait les gens ils ont la possibilité d'avoir de la 5g ben, autant en profiter on va pousser tout ça, et on va avoir des giga, des gigaoctets de données transférés en 5G ou en 4G. Euh, il faut savoir aussi que la 5G a un impact qu'on n'avait pas prévu en matière de ressources, qui est pire que ça, c'est que la 5G va être sur des ondes qui sont beaucoup plus hautes que les ondes de la 4G. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'énergétiquement, il faudra plus d'impulsion pour pouvoir émettre euh, euh, l'onde 5G. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, cette onde, elle est, elle est plus longue, donc elle passe moins les murs. Ça fait qu'il faudra beaucoup plus d'antennes 5G pour avoir le même résultat qu'en 4G. Alors qu'en 4G, déjà, il y a déjà beaucoup plus d'antennes en 4G qu'en 3G, etc, etc, etc. Donc on utilise beaucoup plus de ressources et d'énergie avec les nouveaux réseaux. Euh, nos logiciels sont aussi beaucoup plus complexes. Alors franchement il y a des trucs, c'est catastrophique. Là c'est un exemple euh, d'une application Scala avec 274 niveaux d'imbrication. Euh, lorsque vous débuguez une première classe qui est tout en bas à droite, et que vous voulez savoir d'où ça, ça vient, ben ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Là, c'est un gars qui l'a fait, euh, j'ai les sources Twitter sur le slide, je vous les filerai, euh, il a fait 10 screenshots pour pouvoir euh, capturer ça. Sur un écran, ça ne passait pas. Euh, nos logiciels sont de plus en plus complexes, et c'est vrai, parce qu'en fait, on a plein de fonctionnalités, mais qui ne servent pas à grand monde. Il faut savoir que 5 fonctionnalités de Microsoft Word 2003 totalisent à elles seules 32% d'utilisation. Ça fait que si on réécrit tout Word, qu'on met que cinq fonctionnalités, il ben, y a 32% de personnes qui utiliseront quand même Word parce qu'ils utilisent Word que pour ça. Nos logiciels sont de plus en plus lourds. C'est ça qu'on appelle l'obégiciel, c'est une contraction ben, d'obésité et de logiciel. On a des pages web qui sont de plus en plus lourdes. On a des documents Word qui sont de plus en plus lourdes. Il faut savoir qu'un document Word que vous faisiez avec Word 97 est plus léger qu'un document Word, le même, hein, que vous faites maintenant avec euh, une version Word récente cest que vous faites un document vide sur un Word 97, un document, un document euh, vide sur un Word online ou n'importe quoi, mais en fait le poids est différent. Vous enregistrez l'extension, mais en fait c'est différent. Le même document vide est plus, est plus lourd. Et les applications sont de plus en plus lourdes. Maintenant on a des applications évidemment, ben, on a le réseau qui va en France, donc ça va à peu près, mais on a des applications qui font 70, 80 mégas et ben, on s'en fout. Donc, on a besoin de plus en plus de, enfin de plus de, euh, pardon, on a besoin de périphériques de plus en plus solides, de plus en plus puissants, qui puissent acce, euh, qui puissent, euh, accepter tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, en 1969, on est quand même allé sur la, euh, je sais plus c'est 69 d'ailleurs, non, ça ne pas être 69. Bref, c'est, je n'étais pas né. <rire> si, c'est 69. Merci. Je n'étais pas encore né, je suis désolé. <rire> on est allé sur la lune avec 72 kilo octets de stockage. Quand je dis stockage, c'est RAM plus stockage. On est allé sur la lune avec 72 kilo octets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, lorsque vous envoyez un SMS ou un mail, c'est plus de 72 kilo octets. On est allé sur la lune avec moins d'informations que ce qu'on a actuellement dans un email. C'était avant. Bref, généralement, maintenant on est à cette étape. Merde, j'avais vraiment pas pensé à tout ça. Qu'est-ce que je peux faire Mais en fait, ce n'est pas très très très très compliqué. Comment je peux rendre mon code plus performant et plus green On peut commencer justement par l'existant. Il y a des normes <coughs> qui existent dans les, euh, pour lesquelles on parle pas, euh, <coughs> on n'a jamais entendu parler ou on en parle très peu. Il y a les normes d'analyse de cycle de vie. Il y a l'ISO 14040 et l'ISO 14044 qui permettent de prendre justement en compte euh, L'impact environnement sur des multicritères sur tout le cycle de vie de son application ou de son service numérique. Ça c'est super intéressant parce que vous avez pensé à ce que va consommer réellement et les impacts qu'aura réellement votre logiciel avant sa création, pendant sa création, après sa création, une fois enfin, pendant, euh, pendant, son, pendant sa vie, pardon, pendant sa durée de vie et après. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire de mon logiciel Est-ce que je fais plutôt on va dire, une infrastructure qui est scalable histoire de pouvoir diminuer la charge au fur et à mesure Ou est-ce que je la jette juste à la poubelle Il faut penser à tout ça en quelque sorte. Et ça c'est assez intéressant de faire des ACV. Il y a l'éco-conception. Euh, J'ai pas mis la norme, mais normalement on se base sur la norme ISO 14062 pour faire de l'éco-conception. Il y a des normes un peu plus bullshit en quelque sorte, comme la 14001, qui n'ont pas on va dire, de rendu. On met en place des choses, mais on n'a pas le droit... Enfin, on a le droit de rien mettre en place, juste si on a le, le pouvoir de le faire, on a la norme. La 14062 est pas mal parce qu'en fait, elle permet justement d'éco-concevoir aussi euh, un logiciel de façon euh, plus simple. Ce qui est bien avec l'éco-conception, c'est qu'au fait, on commence par définir nos unités fonctionnelles. Il faut savoir que vous avez à peu près 70% des pages Internet qui ne sont jamais utilisées. Les utilisateurs qui utilisent vos sites, vos applications, elles font toujours la même chose dessus. Ben nous on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des choses, alors qu'en fait c'est pas utilisé ou c'est très peu utilisé donc utiliser vraiment et créer des applications on va dire pertinentes qui euh, coïncident avec les besoins utilisateurs ben c'est vraiment mieux en quelque sorte, c'est plus simple pour vous, c'est beaucoup plus performant, parce que mine de rien vous avez beaucoup moins de dépendance et, et voilà, il y a un bouquin qui existe, j'en parlerai tout à l'heure sur les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception par Green IT et, euh, des personnes du Célimère. Et il y a quelques pratiques que j'ai mises comme euh, éliminer les fonctionnalités inutiles, donc ça c'est énorme, on retrouve encore des sites internet sur lesquels il y a l'heure et la date du jour, alors qu'en fait tous les périphériques qu'on utilise pour accéder à ces sites ont aussi l'heure et la date du jour, donc vous voyez c'est des fonctionnalités qui sont vraiment pas utiles sur un site internet, il y a plein de trucs comme ça à faire qui nous permet de faire ça, limiter les plugins évidemment, bon maintenant il n'y a plus flash mais bon. Il y a d'autres trucs, il y a du JS. Favoriser les polices standards, ben ça aussi, ça, il y a beaucoup de personnes qui font des tutos en disant, mais ben en fait, optimiser les Google Fonts, optimiser ça, optimiser ça. Mais ben en fait, si tu dis juste une police standard qui est sur ton navigateur, tu n'as même pas optimisé parce que elle est standard, elle est native. Compresser vos ressources, évidemment. Éviter les boucles partout, que ce soit du JS, que ce soit du Sharp, que ce soit dans les requêtes SQL, que ce soit partout, optimiser tout ça. Et activer HSTS, Je ne sais pas si vous connaissez HSTS. HSTS, on en parlait à peu près tout à l'heure, ce qui se passe c'est que euh, maintenant la norme c'est euh, HTTPS, il faut que les sites soient sécurisés et ça c'est obligé. Par contre ce qui se passe c'est que quand vous avez un ancien site qui est en HTTP, vous allez vous taper une redirection d'HTTP à HTTPS et cette redirection elle peut être exclue en activant HSTS qui permet d'insérer votre domaine dans une liste qui est connue par votre navigateur pour que lui appelle directement votre navigateur en, euh, toutes les ressources de votre navigateur en HTTPS. Donc tout ça, c'est des micro-optimes qui permettent justement de concevoir votre, euh, votre euh, service numérique. Choisir un hébergeur vert, il y en a quelques-uns, dont Infomaniac, qui est vraiment pas mal, parce qu'en fait, il y a en plus des normes un peu plus éthiques. Donc ils savent d'où proviennent l'énergie, ils savent euh, pas mal de choses là-dessus. Ils sont vraiment un peu plus green que le reste. Choisir une électricité verte, c'est des choses simples aussi. Lorsque vous êtes en entreprise, ben vous pouvez réellement faire le choix de l'électricité euh, que vous dont tu as souscrit votre boîte. Rester chez EDF et utiliser du charbon, ou euh, passer chez, je sais pas, Enercop ou euh, ILEC et utiliser de l'hydraulique. Ben, tout ça, c'est un choix qu'une entreprise peut aussi faire. Et ça, ça a des réels impacts sur le futur. Euh, la frugalité numérique, j'en parlais aussi. 80% des fonctionnalités demandées par l'utilisateur sont peu ou jamais utilisées. C'est super, hein on implémente des trucs qui ne servent à rien. Bing a réduit sa charge serveur jusqu'à 80% en réduisant de 20% le nombre d'éléments de sa page de recherche. Donc si tu passes de 100 à 80, ben tu vois l'impact que tu as sur ton serveur, c'est phénoménal. Vu que tu as un impact sur ton serveur, tu as aussi un impact sur ton porte-monnaie, parce que comme il rien, tu as besoin de moins de serveurs. C'est un peu simple. 70% du coût du logiciel est constitué de sa dette technique. Ça c'est DDSI qui a sorti cette information, qui est super intéressante. C'est que plus vous allez avoir un logiciel complexe, plus vous allez avoir de dépendances, plus vous allez devoir maintenir ça. Moins vous avez de fonctionnalités, plus vous vous rapprochez du besoin utilisateur, ben du coup, plus vous allez être maître de votre code et moins vous allez avoir de dettes techniques. C'est la frugalité, c'est super, hein, c'est que du bon sens, mais ça fonctionne très bien. Moins de dépendance, moins de problèmes, plus de qualité le pire, c'est que c'est ça. Je suis tombé sur des projets où, euh, <coughs> dans le web, il y avait trois versions de jQuery qui étaient loadées, qui servaient à rien, un loadash et plein de trucs. C'est fou. On fait tout en Vanilla JS maintenant, ça fonctionne très bien, on a beaucoup moins de dépendances, on a plus de qualité parce qu'en fait, on n'a pas l'interconnectivité du JS à gérer. Il y a plein de choses comme ça à faire et pas que dans le web. Et évidemment, il faut de la performance, il faut des métriques, de l'analyse et des objectifs. Là c'est un, un peu bizarre parce que c'est vrai que mine de rien, ça rajoute des serveurs mais ça en feature flipping ou n'importe quoi on peut activer ce qu'on veut. Il faut savoir que c'est qui qui a dit C'est Andreas Schleider qui a dit « Sans données vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion vrai, hein ». C'est vrai Si vous n'avez pas, le si pas les données, les métriques pour prouver que vous avez fait des choses, pour prouver que ça fonctionne mieux, ben, vous avez juste une opinion, vous ne pouvez pas me le prouver. Par contre il faut faire de la performance mais sans excès. Il y a énormément de gens qui euh, jurent que par ça. La performance, la performance, la performance. Sauf qu'au fait, le truc, c'est que la performance, c'est... <coughs> Euh, c'est obligatoire, il faut de la performance, sauf que si vous avez une application, on va dire un internet ou n'importe quoi et que vous allez réussir à faire gagner on va dire 0,05 secondes à vos 4 utilisateurs alors que vous, ça vous, avez, ça vous a fait passer 3 ou 4 semaines à gagner ces 0,5 secondes l'impact que vous, vous avez passé avec votre PC en codant et tous vos tests est plus gros que l'impact qu'auront vos 25 utilisateurs ben, sur la durée de vie de votre logiciel il faut faire attention à ça Bref, en outils de l'éco-conception, évidemment, on a les outils de la performance. Web Dev, web.dev, enfin, je pense que vous connaissez tous, c'est le remplaçant de PageSpeed à peu près, c'est de Google, c'est super bien fait. Et je vous conseille d'avoir les 100 partout, parce qu'au fait, il y a plein de métriques, et quand vous avez les 100 partout, il y a... comment ça s'appelle Il y a une animation CSS avec des cotillons. Et super bien fait. Il y a AirBoost aussi, GTmetrix, qui permettent d'analyser vos sites et de vous donner, on va dire, les bonnes pratiques à mettre en place. Il y a Blackfire qui est justement du profiling, il y a ReSharper, euh, oui, Re ReSharper++, pour C# C++, DotMemory, DotTrace pour de l'analyse, on va dire de traces et de mémoire sur plutôt les applications C# et tout le reste. Enfin, on a tous les outils, on va dire actuellement avec Firefox et avec Chrome les outils de Dev, on a vraiment une panoplie qui nous permet de pouvoir être performant. Donc, évidemment, c'est les outils de la performance, mais c'est aussi des outils de l'éco-conception un peu plus spécialisés. On a EcoMeter, on a EcoIndex et EcoIndex.fr et aussi Carbonalyzer qui a été sorti par The Shift Project il y a quelques temps. Ça, ce sont des outils qui nous permettent d'avoir un vrai impact environnemental. C'est-à-dire qu'on va savoir que votre page est la tente d'hommes, donc on estime avec des calculs que ça consomme X% de CO2 et que ça consomme X centilitres d'eau. Par exemple, il faut savoir qu'actuellement lorsque vous chargez une page moyenne, en moyenne, bah en fait, euh, la page que vous chargez, en matière d'eau potable, c'est un expresso. Si vous allez tout le temps sur internet, que vous chargez 150 pages, bah en fait, vous avez bu en matière d'eau potable, bah 150 expresso. Donc c'est des petites données comme ça qui font un peu froid dans le dos, parce qu'en en fait, on s'en rend pas du tout compte. Si vous voulez plus d'infos, il y a deux bouquins qui sont vraiment cool. il y en a un qui vient de sortir, c'est Sobriété numérique. Les deux sont de Frédéric Bardage qui, a créé, qui est le fondateur de Green IT il y a... Euh, il y a 15 ans en arrière, ça fait 15 ans que le sujet existe, on en parle un peu plus maintenant mais c'est un vieux sujet. Il y a le collectif conception numérique responsable, The Shift Project et l'INR. L'INR c'est nouveau, c'est l'institut du numérique responsable qui a créé le label numérique responsable et qui permet de parler à peu près de tout ce que je viens de dire. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez agir pour un numérique responsable. Pas juste un numérique éco-conçu mais un numérique plus responsable. Hein, vu que vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir moins de fonctionnalités vous pourrez faire plus de choses comme par exemple rendre le numérique plus accessible l'accessibilité c'est aussi important que la performance il faut savoir que la performance elle est importante sauf qu'il y a quand même un peu plus de 10% des personnes dans le monde qui ont des problèmes en matière d'accessibilité ça fait que rendre le web plus accessible ben, ça vous attire aussi plus de clients un numérique plus éthique aussi c'est super intéressant parce que mine de rien la donnée ben, qu'est ce qu'on en fait la donnée, ce qui est bien, c'est qu'avec le RGPD, ça change un tout petit peu les trucs, mais la donnée, moins vous allez récupérer de données, moins vous allez consommer d'énergie, parce que moins vous allez les stocker. Et si elle ne vous sert pas, ben prenez-la juste pas. Faut... C'est logique. Bref, en numérique quoi conçu comme je l'ai dit, il y a les normes ISO 14062. Il y a une certification donnée par Green IT sur la certification numérique responsable. Numérique plus accessibilité, il y a toutes les normes WCAG, avec le RGAA, je ne sais pas si vous connaissez le RGAA c'est le sort de RGPD français dédié à l'accessibilité. Et vous avez tout ce qui est éthique, On va dire, il y a plein de choses, il y, a plein de, enfin, il y a même la quadrature qui est un peu experte là-dedans et qui est assez sympa avec le RGPD. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions Une question Non, pas de questions. Nickel. Cool. Ben, merci. Non, attends, moi bon, j'en ai des questions. <rire> euh, bon. J'ai une question. Merci d'abord pour la présentation. Et je trouve que le parallèle est assez saisissant avec le monde physique. Puisque moi je fais le parallèle entre la voiture et le vélo. des voitures qui sont de plus en plus grosses et dont la consommation finalement reste stable. voire augmente par rapport à il y a 20 ans. Et donc, bon, on peut prendre le parallèle avec le, le vélo qui est éco-conçu. Mmh. Donc j'aime beaucoup ce, ce, ce thème. Le vélo sec, le vélo électrique, c'est pas super. Non, je parle <rire> bien du vélo pédale, vraiment. Hein. Euh, J'ai une question, on n'a pas parlé de, de... Enfin, on a peut-être parlé du cloud, mmh. mais euh, est-ce que finalement décider de mettre ces applications dans le cloud euh, a un impact écologique ou pas Est-ce que le fait de mettre des containers, de les allumer, de les éteindre euh, c'est mieux que de, finalement d'avoir des serveurs bare metal est-ce que euh, même il y a maintenant aujourd'hui des functions as a service où mmh. on, finalement on colle à la, cou à la, courbe, à la courbe du CPU euh, mmh. on, dont on a besoin, est-ce que ça c'est ouais. quoi ton avis là-dessus euh, Là-dessus au début moi je pensais que le cloud allait euh, vraiment changer les choses positivement, parce qu'au fait le truc c'est que, comme tu as très bien dit avec les lambdas par exemple sur AWS on, on va appeler vraiment ce dont on a besoin quand on veut. Il euh, y a une étude euh, faite ben, justement par Frédéric Bordage qui euh, Bordage qui euh, est censé sortir dans deux semaines justement sur les impacts du numérique et du cloud. Ça va être super intéressant. Et là-dedans justement, il explique euh, ben que le cloud c'est pas si green que ça. Moi, je pensais que ça allait être bien parce que le point positif avec le cloud, c'est que nous développeurs, on commence à avoir la maîtrise, on va dire, de l'architecture vu qu'on a la maîtrise de l'architecture, on peut faire du Terraform ou n'importe quoi, c'est nous qui allons payer, donc on sait ce qui se passe derrière. Vu que nous on va commencer à payer l'architecture, parce que c'est tout dans le cloud, avec euh, ben, nos bases de données qui sont dans le cloud et tout le reste, on sait que ça coûte cher, ben, en fait, on va essayer de rendre ça plus performant. Donc Je me suis dit, ben, ça va être super, parce qu'en fait, euh, ça va être mieux, et, et tout va être plus performant, et mine de rien c'est répliqué, et comme tu dis, mais en fait, avec la scalabilité qu'on a maintenant, avec... Euh, avec euh, le cloud on peut vraiment popper des vm ou les éteindre comme on veut donc c'est cool et à ce qui paraît ben pas du tout du coup parce qu'en fait le truc tout est répliqué mais vraiment drastiquement partout et ça a une, un impact qui est encore plus catastrophique que quand on avait des serveurs on-premise c'est une sorte d'effet ouais. rebond ouais c'est ça ok J'ai je, je, en tête le parallèle avec l'automobile. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans le cas où on, on s'est aperçu un peu bêtement que faire des plus grandes autoroutes, ça ne diminuait pas le nombre de voitures, ça permettait juste d'en mettre plus. Donc Est-ce qu'il est qu y a des pistes quand même qui permettent parce que on est on est tous plus ou moins moi je suis exécutant dans, dans mon travail et euh, je sais que c'est enfin j'ai l'impression que c'est très difficile de sensibiliser les gens qui prennent les décisions sur l'orientation d'une infrastructure euh, parce qu'au final c'est très compliqué de même simplement d'avoir contact avec quelqu'un qui, qui est qui a ce poste quand on est juste dans la réalisation et dans dans, la, dans, dans le découpage des tâches. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a des, des pistes ou des, des, une manière de sensibiliser les voilà. gens ou des groupes au sein de l'entreprise Il y a une manière qui est assez parlante, euh, c'est l'argent, <rire> vraiment. Tu leur dis, bon, en fait, quand tu conçois quelque chose, mine de rien, tu as besoin de moins de serveurs, tu as, as besoin de moins de montres passante, tu as besoin de moins de stockage, donc du coup, tu vas économiser des sous. Non, moi, les personnes qui ne sont pas techniques, ça, elles comprennent. <rire> Elles comprennent que toi tu vas rendre les trucs plus green, donc là elles s'en foutent. Par contre tu vas dire ben, moi je vais te faire économiser de l'argent, et là elles s'en foutent moins, elles disent ah ben c'est pas idiot. Ben, à par ça franchement euh, je sais pas, je cherche encore. des questions Fabien. Merci, Fabien Sidi-Scoot, euh, super présentation. Euh, on voit qu'il y a une partie euh, de la consommation énergétique et de matière qui vient de la libération des usages. Tu parles du cloud, bon, nous en tant que développeurs euh, ou en tant qu'un euh, gestionnaire d'infrastructures, bah, ça libère l'usage, on en construit plus. Netflix, sa bande passante, c'est pour faire du 4K, du 8K. Euh, bon, tu parlais de l'alumissage, il avait terminé à la main quand même. Hein. Euh, maintenant si on en refait un, on essaiera de faire de plus de normes de sécurité. Euh, on parlait des décideurs en entreprise qui peut-être ne sont pas sensibilisés, mais finalement c'est peut-être l'utilisateur final qui lui attend toujours plus. Même si on dit on change de téléphone, on en change tous et puis finalement on a, on a du plaisir à changer de téléphone. Est-ce que tu connais des entreprises qui ont réussi avec leurs utilisateurs finaux à inverser cette course à la fonctionnalité inverser la tendance. Euh, alors là, c'est une très bonne question. Euh, inverser la tendance, j'ai des cas, on va dire, où le numérique servait à rien, on est passé en low-tech. Mais par contre, à inverser la tendance là-dessus, euh, je ne sais pas. Euh, par exemple, euh, le Green IT a réussi à faire qu'il y avait une application qui était utilisée on va dire, par des agriculteurs et des paysans qui les forçait à utiliser leur téléphone tout le temps. Sauf qu'il y en a qui n'avaient pas de téléphone, il y en a qui ne voulaient pas le faire. Et au fait, l'application mettait la météo, elle mettait plein d'informations. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'application n'était pas utilisée et pourtant elle existait. Donc ils l'ont supprimée, ils ont remplacé ça par on va dire, un tableau noir une craie devant la mairie où tous les agriculteurs passaient. On a supprimé carrément tout le truc qui servait à rien et on a remplacé ça par juste ben, une craie et une personne qui va les matins noter les informations donc ça c'est vraiment une vraie inversion de tendance mais à part ça je vois pas je vois pas trop d'autres exemples merci on arrête là ok on arrête merci à moins qu'il y ait quelqu'un qui a une dernière question petite question Euh, moi, Ma question c'est comment moi en tant que développeur ou intégrateur web je mesure euh, l'efficacité euh, en termes de, de consommation d'énergie des pages que je, que je conçois, par exemple euh, comment je fais pour être sûr que euh, telle image elle va être plus plus efficace en termes de consommation d'énergie en PNG plutôt qu'en JPEG ou ce genre de choses En consommation d'énergie, au fait, ce n'est pas réellement le vrai problème qu'il y a. La consommation d'énergie, tu as l'application Green Spectre qui peut le faire très bien avec des applicatifs. Par contre, toi, en tant que dev, en tant qu'intégrateur, tu peux te rendre vraiment tout beaucoup plus performant et beaucoup plus léger. Vu que c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus léger, en fait, ton utilisateur final, il va pouvoir utiliser ton application beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire que si on va dire tu as une image que tu arrives à optimiser, euh, elle faisait 3 mégas, tu la passes à 50 kilos. Bon, c'est extrême, mais c'est super. Et le truc, c'est que cette application, avec ses 50 kg ben, peut-être que dans 10 ans, ben, l'utilisateur qui n'a pas changé son téléphone, il pourra toujours y accéder. Tandis que si tu te relâches et que tu dis bon en fait, moi je vais pas optimisé mon image, elle va rester 1 mégas, c'est nickel. L'utilisateur qui va utiliser ça, ben, lui, ça va le faire chier. Le truc, c'est qu'il va aller sur ton site, ça va ramer, et il va dire, ben, en fait, c'est mon portable qui a un problème. Vu que c'est mon portable qui a un problème, je vais le changer. Le truc, c'est qu'on a vraiment tous un rôle à jouer là-dessus, sur le poids de nos pages, sur le poids de nos applications, et sur tout ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. <rire> bah, en fait, je trouve que ça contredit presque ta première métaphore d'ouverture de ta présentation, qui est... Mmh. là. Tu... Tu, tu en gros simplifies en disant bah, si on améliore le poids, ça améliore l'énergie était... En fait, le, tu peux améliorer le poids une fois on va dire que tu as fini de, de définir tes unités fonctionnelles. Parce que c'est ça, en fait, l'éco-conception, ça permet de dire bon, en fait, si ton numérique est utile, tu gardes le numérique, mais par contre, tu vas l'optimiser. S'il n'est pas utile, enfin, tout simplement, tu n'utilises pas le numérique. Tu as une autre piste Si tu as une autre piste plus écolo, bon, autant utiliser l'autre piste que le numérique. Ouais, ouais. Et en fait, enfin, une des mes interrogations, c'est, prenons à poids équivalent, est-ce il y a qualité équivalente Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse euh, une image de 50 kg en JPEG ou en PNG Qu'est-ce qui va demander le plus de consommation de CPU en termes de décodage d'images, de, de décompression et tout ça Est-ce qu est que ça, je peux en avoir la moindre idée avec les outils euh, des navigateurs aujourd'hui. Euh, alors là, franchement, en matière d'image là-dessus, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui pourra répondre, qui est plus expert que moi là-dessus. Ra rapidement, moi, de, de ce que j'en sais, c'est le PNG qui serait le plus adapté, parce que même si on, on, on imagine plus lourd, parce qu'il gère la transparence, euh, au final, ça, la manière dont il est calculé fait que le poids est plus léger. Il voilà. y, y a des articles sur le site média. Euh, je ne saurais plus te donner le lien si tu veux, on peut essayer d'en parler tout à l'heure, mais où tu vois un exemple avec juste un carré de couleur unie, c est, c est, ça marche, enfin, c'est très visible.